Salut les boys, c'est Weedman, content de vous voir aujourd'hui. Dégustation numéro 7, un Pink Gas de Gas House. Euh, le plastique, euh, c'est vraiment un mauvais exemple, là, je vais le cacher. Euh, merci à Maxime qui m'envoie un Pink Gaz. Euh, J'ai reçu ça là, aussi la semaine dernière par OG Puff. Euh, vraiment, là, un gros merci Maxime. Ça fait longtemps là, que je voulais fumer quelque chose de bon. Là, Je viens de passer à travers là, euh, mon dernier produit là, de Edison, euh, le Rio Bravo. Euh, là, Je voulais quelque chose de bon. Euh, je pense que Maxime, euh, il m'a envoyé quelque chose de bon avec le Pink Gas en espérant que c'est vraiment ça. Je vous ça tout de suite. Euh, dégustation numéro 7. Merci à Maxime qui m'a envoyé d'autres euh, variétés qu'on va découvrir un peu plus tard. Alright, ça sent, euh, ça sent euh, ce qu'il faut. Ça sent bon, ça sent le pink gaz. Euh, C'est un arôme euh, de pink kush, hein? Un autre sorte de pink kush. OG Puff envoyé euh, trois variétés, là. le Quadra Island Pink, le Pin Tar couche, et puis le Pink Gaz. Et puis, j'avais vraiment fumé les trois, là, peut-être en quatre jours. Euh, j'avais vraiment de la misère à décortiquer, là, euh, les trois euh, pink. Euh, je savais que le Quadra Island Pink était vraiment le meilleur. C'est lui qui goûtait encore le plus. Euh, puis là, ici, le Pink Gaz. Quand tu regardes sur Internet, le Pink Gaz, euh, il y a deux euh, groupes qui le font pousser. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Euh, J'espère que j Pop tu regardes la vidéo. Euh, ça ici, là, Maxime, il m'a envoyé ça. Ça vient de Gaz House. Euh, quand on regarde sur Internet, là, la variété Pink Gaz. Il y a deux grosses euh, compagnies qui font pousser ça euh, Gaz Town et puis Gaz House. Ça ici, c'est Gaz House. Je vais regarder ça. Écoutez, c'est phénoménal, là. Euh... C'est compact, compact, là. Euh, euh, comme 48 Nord, là. Comprenez ce que je veux dire. Hein? Bien plus compact que je pensais. C Est un peu sec. Ça, c'est Qualité Grill, ok, pour ceux qui connaissent ça. C'est très, très euh, difficile de comparer ce Pink casse-là avec l'autre. J'avais juste fumé un joint de chaque. Mais c'est incroyable, c'est des produits incroyables. Si vous voulez vraiment savoir, ça sent quoi C'est vraiment comme le pink Coach de San Rafael, avec une mini-mini variante. Puis là, c'est un petit peu là qui est difficile à dire, la variante. Euh, le pink couche de San Rafael, écoutez, c est, c est, je te le dis là, c'est vraiment similaire, c'est excellent, ok? J'aime mieux le pink couche de San Rafael, je pense que lui, le pink Gas qui doit être vraiment pareil comme celui de OJ mais celui de Maxime, Maxime qui m'a envoyé ça de Gaz House, Ah ben j'ai ça c'est dur à expliquer. Ah ben c'est vraiment <rire> c'est vraiment gazi hein. Dans le temps je disais ça chimique hein, vous savez mon expression. Alright, alright les gars. Il euh, va falloir que, que j'aille un cours comment décortiquer un pink, case, un pink couche d'un autre pink couche parce que c'est vraiment là, similaire. Malgré qu'il y a une différence. C'est ça qui est, qui est phénoménal. Euh, c'est ça. Moi je fumerais ça tous les jours. Puis quand on regarde là, euh, le prix de ces choses-là. Là, le prix de, de, de qualité comme ça ici, là, j ai, j ai, j ai... regardez, c'est 33 pour un 3,5. Moi, là, je fumerais ai, ça, là, tout le temps. Tout le temps, c'est incroyable. Euh, il doit y avoir des frais de livraison. Je veux pas le goût de regarder. Je ne vais pas faire de publicité là-dessus. Mais euh, 180 l'once. Ça, ça c'est un rabais, là. Euh, 180, là, divisé en 8, là, ça fait, euh, ça fait 20, hein? Non, non, non, 25 x 8 fait 200. Ça fait 22,5. On va regarder ça. Je suis perdu, là, je suis perdu, là. 180 divisé en 8, 22,5. 22,5. Donc, euh, si tu achètes un once là, ça revient à 22,5. Le 3,5, man, c'est... Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec la SQDC dans un an ou deux, là. Là, c'est vraiment entamé, là, hein, euh, la loi de 21 ans et plus. Est-ce que les jeunes de 18, 19 et 20 ans ont arrêté de fumer? Vous savez très bien, non, vous savez très bien. Euh, l'argent s'en va où? Euh, vous savez que le gouvernement, c'est nous autres, hein? Le gouvernement, c'est le public, c'est nous autres, le gouvernement, vous comprenez? Mais l'argent, elle s'en va aux Indiens, elle s'en va au B.C., elle s'en va plus au gouvernement. Pourtant, euh, c'est une loi qui fait perdre de l'argent au gouvernement. Les Indiens, c'est rendu 21 ans aussi. Euh, Peut-être pas tout le monde, mais les plus importantes cabanes, c'est 21 ans aussi. Donc, euh, l'argent va sortir de la province. Merci à Maxime. Maxime qui m'a envoyé des variétés comme le Tom Ford, vraiment une, qualité, une variété euh, que j'ai entendu parler, euh, qui me paraît vraiment intéressante. Merci vraiment beaucoup, là, euh, des variétés comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Là, je suis un peu ébranlé de voir le prix, là, je pensais que c'était plus dispendieux que ça. Beaucoup de jeunes là, sont vraiment déçus, on pense toujours là THC, euh, cannabis récréatif. Euh, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert le CBD, qui m'écrivent sur Instagram, euh, qui sont pas vraiment intéressés à fumer avec du THC, du gros indica à 20%, c'est pas ça qui les intéresse. Eux, ils avaient découvert le CBD, euh, puis certaines personnes l'utilisent, vous savez, hein, le CBD, on utilise ça à, à notre gré, hein, ça, ça, ça règle vraiment des, plusieurs petits problèmes différents. Et puis, il y avait des jeunes de 18-19 ans qui, qui fumaient le CBD. Il y a des pays euh, qui acceptent le CBD, mais pas le THC. Pourquoi nous autres, on met le CBD et le THC tous les deux dans la même affaire? C'est complètement différent. Le CBD, tu ne bosses pas. Tu ne bosses pas. Tu n'as aucun feeling. C'est comme si tu prendrais une aspirine. Tu n'as aucun buzz quand tu prends une aspirine, quand tu prends une Tylenol. Tu n'as aucun feeling. Le CBD, c'est ça. Le gouvernement est bien mélangé, c'est vraiment mélangé. Je comprends pas pourquoi qu'ils ne regardent pas dans les autres pays. C'est déjà, ça fait longtemps que ça existe le cannabis. Ça fait longtemps qu'il y a que c'est légal aux États-Unis. Pourquoi tu, pourquoi on ne peut pas regarder? Ah, ah, ah là-bas, ils peuvent le sentir. Pourquoi? On a décidé que c'était légal. Ce pas que c'est illégal, c'est légal. Mais... on... On est bloqué voyons, c'est du cannabis, voyons, on le sait c'est quoi, let's go, il faut, faut, faut que ça avance, faut que ça avance, là. voyons donc, c'est l'affaire qui me fâche le plus, qui me fâche le plus, c'est que les gens qui savent comment faire pousser du cannabis, puis qui en ont fait pousser avant la légalisation, puis qui ont été en prison, qui ont un casier judiciaire, ils n'ont pas le droit de se faire engager par les compagnies comme Exo, Canopy, ces gens-là, ces gens-là ne peuvent pas travailler pour eux. Canopy, EXO, ils engagent des gens qui ont été à l'université, des gens qui ont fait pousser des fleurs, des gens qui ont fait pousser des patates. Puis qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Bien, probablement, ils ont bien de la misère à faire pousser du cannabis de qualité, avec des arômes qu'on aime. Puis ces gens-là, ils fraudent. Ils font des fraudes. Ils font pousser du cannabis dans des, dans des salles qui n'ont pas les permis. Hein? On pense à Hop Cannabis, qui a été acheté par EXO. On pense aussi à CanTrust, Canthros qui, qui, qui ont fait, euh, je me souviens plus de quoi, mais ça a été l'enfer. L'action est passée de 12$ à 1,25$. Les gens étaient... Parce que les gens euh, ont pas de... En tout, cas, en tout cas, en tout cas. On fumait le Pink Gaz. Merci à Maxime. C'est vraiment exceptionnel, un cadeau comme ça. Et puis, tu m'as donné d'autres variétés. Euh, le plastique, un peu trop. Je pense que... On t'avait fait le, le message là, quand le Père Noël avait passé. Maxime avait donné des sous au Père Noël pour que le Père Noël m'amène ces cadeaux-là. Donc le Pingas vient du Père Noël. Euh, Gracieuseté, Père Noël Maxime. Il est super bon il est super bon euh... <coughs> il est excellent tu hein, comprends le pink couche de grill se rapprocherait plus de ça que le pink couche de San rafael <coughs> C'est pas. Euh, ok, c'est super bon, c'est un pink couche, ok? C'est top 10, top 15 à vie. Le top 10, là, je sais pas comment de pink j'ai fumé top 10, top 10. Mais euh, j'aime tous tes pink couches, man. Ils passent tous devant les autres, là. Le Docidos, meilleur cannabis à vie, bro. Docidos. Si tu peux fumer du bon Docidos, là. Pas du Docidos à 100$, pièces ok? Pas 100$ de 3,5$? Ah oh, non! <rire> si tu payes 100$ de 3,5$, ça doit être bon. Okay. J'aimerais ça que vous me le disiez, s'il vous plaît. Euh, Je pense que... Gaz House, puis Gaz Town... Est-ce que c'est... c'est pas des sites web ça, Gaz Town, puis Gaz... Euh... C'est ceux qui font pousser, c'est des producteurs. Gaz House, c'est eux qui font pousser. Je me demande comment ils sont regroupés là-dedans. Gaz House, est-ce que c'est 8 gars qui font pousser? Ou c'est une grosse compagnie qui a 100 humains, qui ont des permis? Gaz House et Gaz Town. faudrait faire des recherches, là. Ils devraient tous avoir du pink, Dans même toutes les compagnies devraient se battre pour faire un Quadra Island Pink, un euh, Doff Boy Pink. <coughs> toutes les cannabis que j'ai essayé là, de, des abonnés qui m'ont envoyé. Euh, J'imagine que le Tom Ford va être exceptionnel. Euh, les Girl Scout Cookies, amenez-les. Faut sentir le cannabis à la SQDC. Euh, j'ai fait un commentaire aujourd'hui à la fille au comptoir. Man, elle s'en man. Elle n'a aucun pouvoir. C'est pas le premier qui dit ça, man. C'est quoi tu veux, man? Ça, ça t'y Même pas, man. Elle t'écoute, man. Elle man. Alors, en tout cas, je commence à être vraiment un petit peu déçu. Euh, la SQDC, euh, l'Acadie, euh, ils ont changé un peu leur présentoir. Avant, on allait là, puis on voyait les cannabis. Ils mettaient un contenant de cannabis. Pis si le contenant il était là, ben c'est sûr qu'il l'avait en inventaire. Là, j'arrive là, ils en ont plus de ça. Ils ont tout enlevé les contenants. Ils ont mis des feuilles. Mais c'est les feuilles de tout le cannabis de la SQDC au complet. c'est pas écrit sa feuille si c'est valide, si c'est euh, en inventaire ou pas, tu sais. Il y en a qui t'intéresse, le Dela il si, si m'intéresse. Ah, on l'a pas! Ouais. Pourquoi vous avez changé la façon? Il y a une réponse, on me l'a dit la réponse. C'est parce que... Il y en a qui n'aimaient pas ça avant, comme ça, avec l'icône. Non, mais c'était bon! Ouais, mais là, il y en a qui n'aiment pas ça de même, puis il y en a qui a, n'aimaient pas ça. C'est comme c'est... Ils vont être le flow, là, tu sais. Change la méthode au 6 mois, ça chiale un peu. Pourtant, il me semble qu'on est assez chialé pour pouvoir voir le cannabis. Pourquoi qu'ils disent pas à chaque compagnie, « Hey, tu nous envoies un échantillon dans une affaire silée. » Tu comprends-tu? Il n'y aura pas de vol à SQDC, là. T'appelles l'exo, tu dis, hey, « tu m'envoies tes 10, 10 variétés, là. » Même si t'en as 25. Ou les 25, si OK, voilà les sauts de sécurité. Crée ça là-dedans. Renvoie-nous ça. Nous autres, on va l'attacher avec une petite chaîne. Let's go, man. Let's go, ils ont tous fourni un échantillon. La SQDC n'est pas obligée d'ouvrir un contenant, puis de perdre des ventes sur le contenant qu'ils vont avoir ouvert. Non, non, non, non. Les fournisseurs, Canopy, ils vont fournir les échantillons. Là, toi, tu arrives à SQDC, tu peux sentir le cannabis. Ah, oh, fuck, ça sent pas bon, j'en veux pas. Ah, oh, ça, ça sent bon, ça m'intéresse. Il n'y en a pas d'inventaire. T'enlèves la chaîne ou je sais pas, bro. Ou t'écris non disponible disponible, tu peux le sentir pareil, comme ça tu sais que dans deux semaines, si tu reviens, ben hey, moi j'aimerais ça l'avoir, le, le suite José 3, là. ah il est là, bon, all right C'est déjà comme ça en Ontario, c'est le gouvernement qui fait ça, pas dans un autre pays, là, au Canada, dans une autre province, pas, pas, pas aux États-Unis, pourquoi on n'est pas capable, juste, de, on faut le sentir, parce que là, on... On est à gené d'acheter des produits à la veuglette. Il y a beaucoup, beaucoup de produits. Il y a des produits mélangés. Hein? Variété, mélangées. On ne sait pas c'est quoi. Je me demande si on va sur le site de la SQDC euh, dans la barre de recherche. Si on écrit mélangé, euh, ils vont, ils vont m'en sortir. Hein? C'est sûr, sûr, sûr. Un. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7. Le sweet et 3, c'est écrit mélanger. Le blue 98, c'est écrit mélanger. 8, 9. Les autres affaires, c'est des huiles, des joints. C'est pour ça que je les compte pas. Des capsules. 10, 11, il y a 11 produits qui sont écrits mélangés. Le Highland de Tweed, c'est écrit mélangé maintenant. Si on clique dessus sur le Highland, c'est un produit qu'on connaît chez Winman. Variété mélangée, pourtant le Highland, c'était une variété connue. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo du Highland, euh, mais c'était pas mélangé ça avant. Onze produits que tu arrives à SQDC puis on ne sait pas quest ce qu'il y a dedans. C'est comme une boîte à surprise. En tout cas, puis là, les autres produits, c'est écrit. C'est écrit, c'est quoi l'arôme? C'est quoi? C'est quoi? Attendez une minute. Là, mettons, euh, on arrive ici. Je clique sur le Lagune. Lagune, un produit de l'exo. Euh, variété Norton Light mélangé en Blueberry. Là, beaucoup de personnes ne connaissent pas c'est quoi du Norton Light, Blueberry, tout le monde imagine que ça va goûter le fruit, le bleuet. C'est là qu'il faut pouvoir sentir le cannabis dans une soucoupe, une rondelle, ils mettent un cannabis, un échantillon de cannabis dans un, un cylindre transparent. Sur le dessus, il y a une loupe. On peut enlever un morceau de caoutchouc, puis il y a des trous, puis on peut sentir le cannabis. Il y a ça en Ontario, je le répète, ça fait dix fois. Puis il y a ça aussi aux Indiens, aux Amérindiens, qui allaient s'attaquer à Oka. C'est des êtres humains comme nous autres, là, ces gens-là. Là. Ils achètent du cannabis, du BC sur Internet, en gros, puis ils nous le revendent. Puis on peut le sentir. Je comprends pas. faudrait que Santé Canada baisse leur, euh, leur normes pour qu'ils soient peut-être pas obligés de radier le cannabis ou de irradier. Je suis tout fucké avec ce mot-là, man. Je pense c'est irradier, je sais pas, man. Radier du barreau, il arrête irradier. Il faut qu'ils arrêtent d'irradier le cannabis. Il doit y avoir des moyens pour que ça soit. Euh... Écoutez, le monde ne font plus du cannabis. Ils font pas irradier, mon Dieu. Puis on fume du cannabis depuis 20 ans. Pis on est pas mort, on est, on est, tout est correct, tu comprends? Ça coupe le goût, ça coupe les terpènes, ça goûte à moitié. Tu me suis-tu? Check ça, je l'ai fumé à moitié, man. J'en aurais pu après de ça. J'en aurais pu. Check que si je fais master. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, Rio Bravo, là, je l'ai fini. Il est mélangé là-dedans, man. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, tu vas dire, oh, allez, exagère. Je te le jure, ok? Je te le jure. J'ai crissé 3 grammes qui me restaient du pot de céramique. Tu sais, le pot de céramique. Ça et ça. 44$. dollars. Euh. Houseplant. Houseplant hybride. Houseplant hybride. J'ai mis 3 grammes là-dedans. Okay, il, tu tu là là, il y avait un petit pot là-dedans. Il y avait peut-être euh, un 7. 7-10 grammes. Là, il y avait au moins euh, 7, 7 grammes, 10 grammes. Mais, tu vas dire, hey man, euh, c'est rentable. Tout le cannabis goûtait le houseplant hybride. Ah! Il a pris de goût au complet, man. Et pour ceux qui aiment ça, ça devient rentable. Tout ton pote là, à, à 20-30 il devient à 44 Merci, Maxime. Merci beaucoup, man. Un moment m'a commencé à acheter sur Internet. Euh je vais regarder ça, là. Euh, je vais regarder si les compagnies ont des permis ou je sais pas, les gars. faut faire attention. C'est illégal. Là. On va voir la loi. Tout. Je ne vais pas trop parler de ça, là. Je pense que c'est vraiment un SQDC. C'est seulement un SQDC. Il euh, euh, y a tellement de personnes qui achètent. Je ne sais pas si je vais aller en Ontario me le faire commander. Peut-être en Ontario, c'est différent. Euh, Peut-être me donner une adresse postale en Ontario euh, pour recevoir le cannabis du lieu de la britannique. Commander par internet, je le recevrai en Ontario. Je sais pas si en Ontario, faut vous commander de l'Ontario. En tout cas, euh, je ferai rien d'illégal. Je veux pas euh, acheter du cannabis puis euh, avoir des amendes de 10 000$, dollars. Euh... Au Québec, c'est SQDC. Au Québec, c'est la SQDC. Mais je suis vraiment intéressé. Je suis vraiment intéressé à acheter du cannabis du BC. Des affaires comme ça. Je suis vraiment intéressé avec ce que je vois. Euh, S'il faut que j'aille une adresse en Ontario, euh, une boîte postale, hein, une boîte postale, je ne commanderai pas ça de BC à chez moi au Québec. Euh, je prendrai pas le risque de ça. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, sinon, j'irai au BC moi-même. J'irai au BC moi-même, faut trouver l'adresse de ça, parce que si tu vas au BC, il n'y a pas d'adresse. C'est sur Internet. Ça, c'est une question que je vous demande. Ça, c'est une question que je me demande. Si moi, je vais au BC, je me cest facile de trouver du Pink Gaz? Du Quadra Island Pink? Tu sais? C'est ça que je veux savoir, moi. Il y, y a ça au dépanneur. Je veux le voir, man. Je veux voir si, comment ça marche au Canada Britannique pour le cannabis. Comment c'est fait le pink gas? C'est un, euh, euh, un mélange de pink couche. C'est écrit ici. C'est un mélange de pink couche avec du boba couche. J'avais trouvé un site, là. All les boys, je vous laisse là-dessus, je leur remercie Maxime, donnez un pouce à la vidéo, euh, puis je vous fais une vidéo là très bientôt. Merci, ciao. Hey, euh, puis en passant, allez donc acheter un t-shirt de Winman. j'attends le facteur. All les boys, allez acheter ça, il euh, en reste euh, pas gros, puis il y a un nouveau modèle de t-shirt qui s'en vient euh, très bientôt. Allez m'encourager, un Winman, euh, livraison incluse, grosse, grosse, grosse, grosse qualité. Euh, tu laves, tu laves, ça reste imprimé. Grosse qualité, American Apparel. Alright, va acheter un t-shirt. Ciao, le lien est en bas.